Aujourd'hui, on a la chance d'interviewer François Devreur qui euh, a fait une magnifique pièce, La Loi des prodiges, qui est actuellement en train d'être jouée à la Scala jusqu'à dimanche prochain. Et donc, euh, on va avoir quelques, un petit échange. Donc, euh, bonjour. Salut. On a eu l'occasion de voir votre pièce et euh, c'était magnifique. <rire> Merci. Et euh, justement, vous voulez savoir comment vous avez conçu la pièce Eh bien, je l'ai écrite à partir d'improvisation, C'est-à-dire que j'ai improvisé pendant à peu près six mois euh, en me filmant et en m'interdisant d'avoir euh, une histoire, une structure, un sujet. Et puis, de ces improvisations a émergé le, le sujet. Est-ce que vous pouvez présenter la pièce en quelques minutes, minutes Oui. Alors, c'est euh, l'histoire d'un homme politique qui veut se débarrasser des artistes. Voilà, ça, c'est le sujet. Et donc on le suit depuis sa plus tendre enfance, depuis sa naissance même, jusqu'à une trentaine d'années, quand il essaye de faire passer une réforme radicale contre l'art et les artistes. Et euh, la dernière partie, c'est un cauchemar qu'il va faire, où il est le, le dictateur d'une société dirigée contre les artistes. C'est drôle parce que le résumé donne une image très différente du sentiment qu'on en a. Ah ouais, c'est-à-dire Il euh, y a le côté... Euh drôle et burlesque même de, ouais, euh, ouais. du jeu, qui n'est pas forcément retranscrit dans le résumé. Mais <rire> non, mais c'est vrai. <rire> Parce que moi, quand je parle de mon travail, je suis toujours un petit peu sérieux, euh, un petit peu appliqué. Et c'est vrai que le résultat est plutôt déconnant et burlesque. Et ouais, ça, c'est mon caractère. En tant qu'artiste, critiquer d'une certaine manière la position de l'artiste dans la société <rire> et créer ce personnage qui est vraiment euh, l'antagoniste parfait pour, euh, pour un artiste, ouais, ouais. Euh, est-ce que ça n'a pas été dur à écrire et ça, a été, ça a été assez jouissif, de créer un personnage d'artiste qui incarne vraiment tout ce qu'on déteste, qui est vaniteux, qui retourne sa veste. C'est quand on vit dans ce milieu-là, entre guillemets, depuis quelques années, c'est assez jouissif, il y a des petites vengeances. Mais euh, voilà, il y a d'autres figures d'artistes qui sont plus positives, qui sont peut-être plus modestes, comme le, le clown mendiant, qui est pour moi une figure vraiment positive, même s'il est pathétique parce qu'il est dans la rue, tout ça, mais en vrai, il est... Voilà, il a une idée de l'art qui, qui, qui est magnifique, qui est, est naïve, qui, qui est belle, qui est poétique. Donc euh, c'est un solo. Vous jouez tous les personnages et il y a vraiment beaucoup d'interactions dans la pièce. Ouais. Et euh, est-ce que ce n'est pas dur de tenir en rythme, d'une part Et de deux, euh, je trouve que votre pièce, assez avec le mot « solo euh, ouais. », l'image qu'il en a actuellement dans le, dans le théâtre, qui donne un peu de sérieux, un côté très euh, introspectif. Alors que vous, c'est plutôt euh, une invitation à rire que Oui, oui. Et est-ce que vous n'avez pas peur, justement, quand vous jouez le solo, que les gens arrivent avec un mauvais a priori Ben, je ne sais pas. En fait, les gens arrivent avec des a priori très différents dans la mesure où je sens bien que je suis un peu dans un entre-deux. C'est-à-dire que moi, ma culture, c'est l'improvisation, c'est les humoristes, c'est vraiment ma culture d'adolescent. Et puis après, j'ai fait du théâtre classique, donc je suis un peu, peu entre-deux, entre la fois le, le, un théâtre plus populaire et plus... Euh, plus humoristique, et puis aussi un théâtre qui se pose des questions, qui aborde des thématiques, qui réfléchit, et donc c'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent avec l'a priori de voir un spectacle purement humoristique et qui sont, on espère, déçus en bien, et puis il y a ceux qui arrivent avec un a priori plus sérieux et puis qui, qui sont également déçus en bien, j'espère, en, en rigolant. Quoi. Moi personnellement, je suis parti de cette deuxième catégorie, ouais. <rire> et euh, donc, euh, qui, qui venait sérieux, ah, ouais, et qui ouais. est parti moire de rire. Et euh, vous avez dit que c'était de l'improvisation de base. Ouais. Et euh, on a quand même une, beaucoup de personnages très différents les uns des autres. Et donc, comment est-ce qu'on passe de, de, de, de scènes improvisées séparées à un vrai récit qu'on essaie de mettre en place <rire> euh, Et ben alors, ça, ça a été la surprise pour moi. Parce que moi, je, avant ce spectacle, je ne pensais pas que j'étais capable de le faire. Et euh, donc euh, j'ai lu des bouquins de méthodes scénaristiques. Finalement, le fait qu'il n'y ait rien sur scène, absolument rien, et que les possibles soient totales en termes de changement de décor, en fait ça nous offre à peu près les mêmes possibilités que le cinéma. On peut passer du, du Tibet au Sahara euh, en, en un plan. Ayant fait ce lien avec le cinéma, je me suis dit bah, « il va falloir que tu te renseignes sur comment tu, on construit un scénario de, de cinéma ». Et voilà, j'ai lu des, des bouquins euh, comme La Dramaturgie d'Yves Lavandier que je conseille, qui est super, parce qu'il n'est pas dogmatique sur le cinéma, ou L'anatomie du scénario de John Truby. Et voilà, ça, ça donne des, des, voilà, des petits, petites méthodologies euh, qui aident beaucoup. C'est quoi la suite La suite, c'est un spectacle un peu plus ambitieux euh, sur le plan formel. Il va y avoir, euh, normalement, il ne faut pas que je fasse effet d'annonce, parce que est tout ça n'est pas sûr, mais il y a un compositeur musical qui s'appelle Rhône, de musique électro. Qui devrait faire la musique du spectacle, il va y avoir une scénographie, il va y avoir un travail de vidéo avec un cadreur ou une cadreuse sur scène. Et euh, donc voilà, je, je parle pas encore du sujet parce que tout ça, est, voilà, c est, je, je suis dans les improvisations, donc je suis pas encore assuré de mon pitch et de mon sujet. Mais en tout cas, formellement, on va essayer d'utiliser les outils du théâtre contemporain pour faire vraiment un, un, seul, en scène, un seul en scène authentique quoi, et puissant. Okay. C'est ça l'objectif. Tu... <rire> bah, j'ai hâte et euh, <rire> à bientôt puisque j'ai ouais, plein de souvenirs à voir. <rire> eh ben, tu <rire> bah, merci. Merci euh, à toi. A euh, très bientôt. À très bientôt.